Le réseau de la méthode Mère c'est un réseau d'indépendants qui euh, souhaitent nous rejoindre parce qu'ils ont trouvé une mission, une mission qui est d'aider l'autre. La méthode Mère c'est quelque chose de structuré et c'est aussi ça ce que viennent rechercher euh, les indépendants chez nous. C'est une formation de haut niveau. Alors quand je dis de haut niveau, c'est parce que c'est dense et ça amène beaucoup de contenu. C'est pas que c'est inaccessible. Ce qu'a voulu faire euh, Nathalie Mère c'est accompagner accompagnés du début et tout au long de leur, de leur vie de chef d'entreprise. C'est aussi plein d'outils de communication, je ne vais pas les détailler ici, mais il y a toute la communication papier, mais également de la communication que fait Nathalie sur la presse, sur la télé. Cette énergie qu'a mis Nathalie, mais pas qu'elle, c'est tous les, les, les, les ensembles, les participants, donc tous les, les, les coachs qui échangent entre eux chaque mois. Et donc en fait... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent d'univers différents, puisqu'on a des comptables, on a des commerciaux, des ingénieurs et j'en passe. Et en fait, dans ces euh, webinaires, ils échangent. Ils échangent sur la façon dont ils travaillent, même si nous, on leur explique comment il faut faire. En tout cas, chacun a sa particularité et, et ça permet en fait de bonifier, d'amplifier et de, de donner du, encore plus d'énergie. Vraiment, c'est un réseau magnifique. Bravo Nathalie, venez tous nous rejoindre, merci